Les JO, euh, c'est la consécration absolue. Alors je suis bien évidemment fière de mes, de mes frangins, mais je suis, comme je disais tout à l'heure, reconnaissante. C'est quel cadeau ils nous ont fait. Euh, à la famille, nous offrir ça, c'est euh, juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Je ne crois pas qu'il y ait euh, beaucoup de familles françaises en tout cas qui ont la chance de pouvoir dire aujourd'hui qu'ils ont euh, leurs deux frangins, les deux seuls athlètes de la famille à pouvoir partir au gym. Et ça et les deux en même temps sur la même discipline quoi c'est euh, juste merveilleux vraiment. Et ça, ça c'était un bonheur. C'est un bonheur et c'est un bonheur pour, euh, pour moi parce que c'est un objectif. Réaliser un objectif, il euh, n'y a pas mieux pour un sportif. C'est ce pour ça qu'on fait du sport, hein. c'est pour réaliser nos objectifs, pour ça qu'on fait de la compétition. Et, euh, et ça fait du bien à ma famille, qui me soutiennent tout le, long, euh, tout, le long de ma, tout le long de ma carrière, tout le long de mon année. C'était une année difficile où je n'ai pas eu mes résultats, les résultats que je voulais, mais ma famille était là pour me me pousser à continuer, me pousser à me dire ben bah, c'est c'est ça va ça va aller, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Euh, donc je suis fier fier d'avoir réalisé ça pour ma famille et euh, et je suis fier de clouer le bec à plein de gens qui pensaient que j'allais pas y arriver parce qu'il y en a plein et euh, et je suis fier de ça aussi de leur montrer que ok des fois ça marche pas mais si tu lâches rien tout peut se passer et là je, je l'ai montré voilà et ça s'est passé j'ai comme un calife. Bonjour! Ça va? Oui, ça va! Bon, nickel, impeccable! Voilà! Bon, oh, vous allez me parler un petit peu des frères Mawem Oui, bien sûr! Ok, super! Ah, avec Merci. Le plaisir! Ben ça, c'est quelqu'un qui a un caractère euh... sensible, mais ça se voit pas beaucoup. il, est... il... il était vraiment calme, il parlait pas beaucoup. Mais... Puisqu'aujourd'hui, il parle pas beaucoup. Il écoute, et puis ça rentre là dedans, ça rentre là dedans. Mais il peut exploser. Hein. Voilà, le TQO, c'est vraiment un très très beau souvenir parce que je me suis vraiment préparé pour cette compète. J'ai fait en sorte d'arriver, d'arriver donc, c'était quoi C'était à peu près deux mois avant pour pouvoir me préparer sur le mur de, de Toulouse. Euh, J'ai pas pris un airbnb ou je suis pas allé à l'hôtel. J'ai demandé au, au club, en fait, au président du club, s'il n'y avait pas un bénévole, je veux dire pas un bénévole, mais un adhérent euh, qui aurait pu m'héberger me, me, chez lui parce que je voulais vraiment être en contact avec les, les adhérents de ce club, euh, être en contact avec, euh, avec, les, les jeunes, quoi, avec les jeunes, grimper avec eux, faire partie de cette famille hein, de, de, de ce club. J'ai été très bien accueilli par, par Sophie euh, qui m'a accueilli tout ce temps-là chez elle. Et voilà, j'allais grimper, le soir je revenais, on mangeait ensemble. Et voilà, c'était vraiment un, des moments très, très particuliers. Le club a beaucoup fait pour moi, je, je suis vraiment très reconnaissant envers eux. Après, bon, j'ai eu énormément de soutien. C'était une compétition qui a, qui, a, qui a avec énormément de pression parce qu'il y avait un enjeu énorme. C'était ma qualif olympique et je voulais rejoindre mon frère. Hein. Il avait déjà fait le boulot, donc euh, voilà, je voulais vraiment rejoindre mon frère. Et, euh, et, et pour le plus, ça l'a fait et je pense que c'est grâce à bah, toutes ces personnes qui m'ont porté, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et, et voilà, vraiment, ce, le jour de cette compétition, j'ai vraiment senti l'intérêt du public, l'intérêt d'être soutenu. Parce qu'il y avait vraiment tout le monde. Il y avait mes amis, il y avait ma famille, il y avait euh, la FEDE, il, euh, il y avait tous les adhérents des clubs. Il y avait vraiment du monde qui me soutenait, je l'ai vraiment senti. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de gratter ces, ces deux centièmes, je crois, deux ou trois centièmes, qui ont permis cette qualité. Allez Heureusement que je ne suis pas sur place. <rire> Heureusement parce que euh, enfin, moi j'ai les, les, les émotions qui sont euh, qui sont quintuplés quoi on vit, euh, on vit les trucs alors je dis on parce que il y a, y a ma famille euh, ma famille avec mais dès qu'on est euh, à l'écran on vit les choses à à c'est trop d'émotions en fait et, euh, et très honnêtement c'est vraiment ingérable on passe euh, on passe de la joie excessive à la peur à des, des angoisses à des éclats de rire on pleure enfin c'est trop trop trop plein d'émotions Non, il euh, est différent. Euh, Mika peut, peut s'énerver, mais pas méchamment. Il peut tout faire pour les autres, comme, comme Bas aussi. Hein. Euh, il a une capacité qui fait... Je pense que des fois, il ne penserait même pas à lui, et il va penser aux autres, hein, même si ce n'est pas la famille. C'est un peu un clown, hein. oui. mais euh, c est, c est, pourtant quand il était petit, il n'était pas comme ça. Mais depuis qu'il est devenu gros, puis si on a fait une famille là, j'éclate les rires, hein, ça, ah. parce qu'il peut faire de clown, c'est grave. Hein. Alors je ne le connais pas comme ça. Donc. Ça fait deux ans que j'entraîne, parce que, parce que pour cette préparation déjà à la Calife olympique et à ces JO. Il nous, il nous semblait qu'on était les meilleures personnes, vu qu'on se connaissait pour pouvoir nous préparer à ces JO. On se connaît parfaitement, il n'y avait pas besoin de, de comprendre, il n'y avait pas de, de temps d'adaptation, il n'y avait pas d'essai. De, voilà, on sait ce qui marche chez nous, on sait ce qui, ce qui fonctionne bien. Donc, euh, donc très vite, j'ai pris la main sur son entraînement et, euh, et on, a utilisé, euh, on a utilisé en commun accord euh, la, les installations de la FEDE, donc le Pôle France, tous les moyens humains pour faire en sorte que son entraînement soit optimal. Donc aujourd'hui c'est moi qui m'occupe de sa planification. Il s'entraîne aussi avec William Bell qui, qui s'occupe uniquement de la, partie, de la partie mobilité articulaire. En fait c'est un ensemble d'exercices de force et en même temps de souplesse. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait une certaine amplitude aussi dans l'effort. Et tout ce qui est mobilité, justement, on fait, euh, là on fait beaucoup de travail de base où est-ce que j'essaye de retrouver une certaine souplesse de corps. Parce que euh, Mickael, c'est quelqu'un hyper tonique, hyper puissant et musculairement, euh, vraiment... Euh, il est, a un niveau très intense, en fait. Tout il, fallait, euh, il fallait que je revienne euh, pour me préparer pour les JO. Donc je, je me suis entraîné pour ces JO en Nouvelle-Calédonie, donc tout l'année 2020. Euh, là, je reviens donc euh, trois mois, je suis revenu trois mois donc avant, ça fait depuis début, depuis le 10 mai que je suis euh, ici en métropole pour justement faire des étapes de préparation, pour mettre dans l'ambiance, pour m'entraîner avec mon frère avec qui je vais partager ses premiers JO. Celle-là, la meilleure. <rire> Celle-là, c'est la meilleure. Je suis de, de toute manière impressionnée par mes frangins en tout point. Mais je dois reconnaître que leur hygiène de vie. <rire> Chapeau euh, Ma vie c'est l'escalade, donc euh, du réveil euh, au coucher, tout passe, euh, tout est en fonction de l'escalade. Tout ce que je vais faire en fonction de l'escalade, euh, même euh, quand voilà, je vais chaque sortie, chaque fois que je vais voir des amis, chaque fois que je vais manger, chaque fois que je vais dormir, chaque fois que je vais, euh, vais m'entraîner, bouger, euh, tout est fait pour que ça doit être bon pour euh, mon entraînement et pour ma performance. Donc déjà ma vie elle, elle se résume là-dessus. Euh, c'est un choix personnel de tout mettre là-dessus parce que euh, mes ob les objectifs sont grands, le niveau il est haut et, euh, et je suis obligé de tout donner. Euh, je me sens obligé de tout donner pour, euh, pour euh, y arriver et en tout cas pour me sentir, euh, voilà, pour ne pas avoir de regret après que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne, mais dire que j'ai tout fait. Et là, c'est petit paniques avec euh, des flocons d'avoine, avec, euh, avec de, la, de la caille en poudre, c'est ce qui est un peu noir là, c'est la caille en poudre. Et, euh, un oeuf et là bah je me fais une genre de crêpe et crêpe pancake. et Il s'est entraîné avec, euh, avec les deux préparateurs physiques qui, est, qui étaient ici euh, au pôle. Après il a, le, il a la chance d'être bien entouré, donc il a quand même des conseils d'experts euh, entre Mike, euh, qui euh, Mike Fuselier qui s'occupe de la diff, Sylvain de, de, euh, de la vitesse et, et voilà quoi. Et après on est tout en relation avec Nico, avec Rémi, avec du monde quoi. Donc, euh, donc voilà ça ça nous permet d'avancer, ça nous permet vraiment d'avancer. D'adapter aussi les entraînements. Mais moi, vraiment, je m'occupe vraiment de la préparation euh, voilà, générale. Je, je lui fais sa planif, quoi. Je lui fais sa planif, lui respecte la planif, il me fait ses retours. Je modifie, je régule s'il si a besoin de réguler. Et euh, voilà, et quand il me parle, en fait, c'est facile parce qu'il suffit qu'il me parle, qu'il me fasse un petit retour et je sais tout de suite ce qui, ce qui, ce qui allait pas ou dire s'il si faut que j'augmente l'entraînement le, le, ou, si le, ou il faut que je le réduise. Et, euh, et pour le coup, pour l'instant, ça marche très bien. Il a pu prendre sa qualif. Euh, aux JO, là il se prépare, donc on attend de voir ce que ça va donner. Après Mikey, euh, Mikey il a des hauts, des bas, il a beaucoup de bas, beaucoup de bas, et, euh, mais il sait toujours rebondir, il a toujours été présent sur les grands événements, championnat du monde, championnat d'Europe, euh, sur euh, bah là pour ces JO. Je n'en doute pas une seconde qu'il sera présent sur ce grand événement. Et de toute façon on se, voilà, on se prépare pour cet événement. Donc ce qui se passe avant c'est que de la préparation. Ce qui se passera après bah, ce sera notre préparation pour, pour Paris 2024. Et euh, voilà, après sur notre relation, bon, on s'appelle tout le temps, on s'appelle tous les jours. On s'appelle vraiment tous les jours, on est tout le temps tous les jours au téléphone. Euh, quand on a besoin de se booster, parce que ça va un peu dans les deux sens, donc lui il m'entraîne pas, il ne fait pas ma planif. Mais, euh, mais, mais on se booste, c'est-à-dire que lui il me raconte ses entraînements, euh, moi je lui raconte mes entraînements. Euh, C'est déjà arrivé que... Que voilà, je lui dis, ouais, euh, voilà je m'entraîne, je m'entraîne, m'entraîne mais ça avance pas, mes temps ne descendent pas, sinon quand ça descend, ça descend de, de 2 centièmes de seconde. Voilà, » C'est un peu euh, frustrant quoi, parce que euh, je m'entraîne vraiment beaucoup. Et, euh, et du coup, il me dit « ok Bas, il n'y a pas de souci. Euh, c'est quoi ce qu'on fait Tu t'entraînes à quelle heure demain ?» Je lui dis bah, « je, je commence à midi et demi, mais euh, je vais commencer à aller vite à partir de 14h, 14h30. » Il me dit « tu m'appelles, il sera très très tôt ici. » Il était 5h à peu près euh, 4 ou 5 h du matin, un truc comme ça. Et du coup, il s'est réveillé la nuit. Réveillé la nuit, moi j'ai mis le téléphone en visio, j'avais mon casque sur les oreilles et euh, voilà. Il regardait mes runs, il me boostait entre chaque run et, euh, et ma séance, ça s'est hyper bien passé J'ai fait mes meilleurs temps de l'année euh, sur cette séance et euh, voilà. C'est vraiment le soutien qu'on s'apporte, de l'énergie à fond. De l'énergie et euh, je sais que sur les coups de mou, parce qu'on a forcément des coups de mou, après on en a pas beaucoup, Mikey et moi, mais euh, on n'a pas beaucoup parce qu'on sait que quand on est un peu dans le dur. Bah moi je me dis, en tout cas je me dis, bah là il y a Mikey qui est en train de s'entraîner à fond donc tu ne peux pas t'enfoncer te, dans, dans de la mollesse quoi, il faut qu'il y aille à fond quoi donc, euh, donc ça, ça me permet juste ça, ça me permet de me rebooster et lui de même c'est-à-dire qu'on pense à l'autre qui est en train de s'entraîner, s'entraîner à fond et vu qu'on a un projet commun, il faut qu'on y aille tous les deux donc la distance ce n'est pas un problème, c'est même plutôt une force On a, on a deux cas un peu différents entre Mika et Bassa. Euh, Mika lui a fait le choix de, de s'entraîner sur, sur Voiron euh, avec l'ensemble des structures qu'on a à disposition sur, sur le pôle France. Euh, pour Bassa, lui qui était resté en Calédonie, euh, son entraînement était vraiment basé autour de la vitesse. Euh, donc euh, vraiment une très grande priorité mise là-dessus. Donc il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'entraîner sur place. Et, euh, et pour, euh, pour la partie finale, Donc, depuis le, le mois de mai, il s'est rapatrié ici à Voiron où il a eu passé quand même de, de nombreuses années dans le passé pour, pour progresser et euh, qui lui a permis de, de pouvoir rejoindre son frère et pouvoir s'entraîner aussi tous les deux au quotidien. Alors C'est vrai que euh, autant les frangins se ressemblent quand même beaucoup, ils ont des, des, des points de caractère assez, euh, assez similaires, hein. ils sont, euh, euh, leur sensibilité, euh, leur générosité, ça c'est vraiment un, un trait qu'on retrouvera chez euh, chez eux deux, après, ils ont aussi des différences. Hein. On, va avoir, euh, on va avoir un, un Mike, un Mika euh, très impulsif, très. Euh, euh, voilà, plus expressif aussi euh, dans ses émotions. Euh, alors que Jeannot, lui, euh, plutôt discret, euh, plutôt introverti, à, à vraiment à euh, prendre beaucoup, beaucoup sur lui grosse force de caractère quand même et euh, voilà donc euh, dément dément. et maintenant euh, dès que j'ai eu ma qualif euh, je suis repassé tout de suite sur autre chose hein. la médaille aux Jeux Olympiques voilà euh, je suis sportif j'ai eu ma qualif c'était une étape difficile mais euh, c'est bien beau d'aller au Géo mais c'est beau d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques Et maintenant c'est ça, ça que je vais aller chercher c'était la quand ils sont qualifiés, c'était la fierté pour nous, et j'ai dis, deux Français, deux petits blacks, ils vont aux Jeux Olympiques. C'est que les gens ne voulaient pas voir, <rire> je pense. moi je pensais comme ça, moi j'ai commencé comme ça, Puis. Quand euh, nous, nous avons vu qu'ils oh, sont qualifiés, ben, j'ai dit, ben, écoutez, ils sont très forts. Maintenant, c'est à eux de faire euh, ce qu'il faut faire pour que la France soit fier de eux. Ça, c'était quand même formidable pour, pour les parents. Alors, on va partir ce soir pour les, euh, pour les Jeux Olympiques. Du coup, euh, un déplacement où, où on va partir dans un premier temps pour euh, la préfecture de Totori et la ville de Kurayoshi. On va faire un, un petit stage d'entraînement pendant une dizaine de jours afin de préparer au mieux euh, notre venue sur, euh, sur Tokyo. Les deux frères. Mais attends, je pouvais grimper les montagnes. Moi. Et puis, comme tu as dit, un grand fierté. Et puis, en disant réussi, ils ont pensé comme des fous mm. et puis ils ont réussi parce qu'une qualification pour des jeux olympiques, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ah. Alors j'ai toujours dit chapeau. Hein. Un rêve pour des athlètes, hein. Tous des athlètes d'ailleurs. Un bon chapeau. Un rêve pour eux. Et puis c'est clair. On est fiers de eux. Très fiers. Très, très, très fiers. On est fiers de sans résultat aussi. Hein. Ce n'est pas que avec les résultats qui nous sont fiers. Hein. On est fiers de en général.